Salut, salut. Moi, je me nomme Abdul Draman Konari. Je suis au Mali, à Bamako. Aujourd'hui, je m'irai faire témoignage au nom d'un grand marabout qui se nomme Baba Bamikoli. Il s'appelle Baba Bamikoli. C'est un béninois. Ce grand marabout... Il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Grâce à ce papa, aujourd'hui, je suis devenu un grand millionnaire. Il m'a produit son portefeuille magique qui produit 2 millions de francs CFA par jour. Son portefeuille magique. Il m'a envoyé son portefeuille magique depuis le Bénin jusqu'à Bamako qui produit 2 millions de francs CFA. Papa Pamikole, c'est un grand maître, l'homme honnête, l'homme honnête. Il connaît bien son travail, il connaît bien son travail. Papa Pamikole, il m'a produit ce portefeuille qui me produit 2 millions de francs CFA par jour. Cher ami, faites très attention. l'image de ce grand monsieur ils ont volé l'image de baba bamikolé ils se font passer par papa ils se font passer par lui ce sont des escrocs des trompeurs des voleurs faites très attention baba bamikolé c'est un béninois il au bénin. C'est le maître, de maître. C'est le chef, de chef. Papa Bambi je vais vous présenter son portefeuille magique. Voici le portefeuille de papa. Voici le portefeuille de papa. Papa, merci. Papa, merci. Papa. Baba. Bamikoli, merci. Merci beaucoup, papa. Merci.